Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi nickel Alors la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez Il n'y a pas longtemps j'avais fait une vidéo sur les rats qui sortent des toilettes Donc c'est un peu une suite de cette vidéo Donc cette vidéo si vous avez envie de la voir, les rats dans les toilettes Petite fiche par là, je crois qu'elle est par en haut là Je vous avais dit dans cette vidéo que ben, s'il y avait des rats qui remontaient des toilettes Il fallait souvent appeler la mairie pour qu'ils traitent les égouts Et bien là c'est ce que je fais je suis dans un village de près de la région toulousaine de à peu près 6'000-6'500 habitants et ils m'ont demandé de faire tous les réseaux pluviales. Voilà, donc là je vais filmer ça, je vais vous montrer et je vous dis à de suite. T'as un iPhone ou un iPhone Un iPhone, tu fais des photos vers le haut, un iPhone, tu fais des photos horizontales. Ah d'accord. c'est le champ des municipaux first yeah. Bon Voilà le plan de toute la dératisation de la ville. Allez, là je vais aller faire les premières plaques. Allez, c'est parti. Vous voyez la petite plaque hein Ça, c'est un réseau pluvial. Bon, on va enlever ça. Et là on doit mettre des appâts Petit clou Donc le plus important c'est de planter un petit clou Pour pouvoir accrocher l'appât voici le bloc et après on suspend ça au petit clou comme ça le rongeur il a de quoi manger La petite bombe pour dire que c'est fait Voilà, le petit clou est planté On met la part Les rongeurs en général arrivent de là Et après, ils sortent dans la rue par là les gens, ils se rendent pas compte de la pression qu'on a. En même temps que tu y es pas, tu peux pas te rendre compte. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager. Allez sur Facebook, Instagram, Snapchat, et je vous dis à très bientôt les Dédés et gros bisous. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne Et cette vidéo vous a plu Vous voulez devenir un petit Dédé Cliquez sur le petit icône à gauche du téléphone. Et surtout, n'oubliez pas, les nuisibles ils sont partout.